Bonjour à toutes et à tous. Donc, on, va, on va lancer cette conférence de presse de l'Union syndicale solidaire. Euh, il y a d'autres médias qui se connecteront, d'autres journalistes qui se connecteront pendant la conférence. Alors, je vais commencer par euh, présenter euh, l'ensemble des participants et participants de, de cette conférence. Euh, de gauche à droite, sur le plateau euh, présent, vous avez euh, Aurélien Boudon de la Fédération euh, Sud Éducation, euh, Véronique Foulin qui est secrétaire nationale de l'Union syndicale solidaire, Gaëlle Martinez, qui est la déléguée générale de fonction publique de l'Union syndicale solidaire. Muriel Guibert, qui est co-déléguée générale de l'Union syndicale solidaire, avec moi-même, deuxième co-délégué, Simon Dutheil. Connecté à distance, vous avez dans, dans les, les structures qui participeront au nom de l'Union syndicale solidaire Caroline Avril, de la Fédération Sud Santé Sociaux. Alexandre Campagne, du syndicat Sud-Amazon, rattaché à la Fédération Sud-Commerce et Services. Et Yann Le Mérère, pour le secteur poste de la Fédération Sud-PTT. Voilà. Alors, si on a voulu faire une conférence de presse aujourd'hui, c'est parce qu'il nous semble important de revenir sur la situation grave que nous connaissons au niveau sanitaire, économique, social et écologiste, et de montrer qu'aujourd'hui, le syndicalisme a des réponses à apporter qui ne sont pas celles, en tout cas, appliquées par ce gouvernement. Euh, donc Je le disais tout à l'heure, les, les camarades de stone n'ont pas pu euh, se connecter ce matin, mais euh, ils seront disponibles dans les temps qui viennent si, si nécessité. Enfin, ce qui nous semble important, avant d'entrer de, euh, dans le vif du sujet de, de la conférence, c'est de bien voir que, oui, il y a une crise sanitaire très forte, mais qu'on a une explosion de la pauvreté, qu'on a une explosion des licenciements, qu'on a une explosion du chômage et que le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut aujourd'hui pour répondre à ces attentes. On est deux ans après le début du mouvement des gilets jaunes, on est quasiment un an après le début d'un mouvement social fort sur les retraites et ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a toujours pas de réponse sur ces questions-là. Par contre, le niveau de réponse qu'on a, c'est du très sécuritaire, du liberticide, et on le voit encore avec la mise en place d'une nouvelle loi, la loi de sécurité quotidienne, qui va commencer à être étudiée à l'Assemblée nationale à partir de demain. Donc voilà, je vais laisser la parole à Véronique Poulain, qui va revenir sur la situation sanitaire et la façon dont Solidaire le voit. Bonjour à toutes et tous. Euh, donc Les mesures immédiates que porte l'Union syndicale solidaire et euh, et en fait, les mesures qu'on réclame immédiatement et qu'on réclame également déjà depuis plusieurs mois sont les suivantes. Donc, tout d'abord, évidemment, la gratuité des masques pour toutes et tous. Un renforcement massif des moyens pour les hôpitaux avec la réquisition des cliniques privées. Des mises en place de protocoles sérieux et humains et matériels dans les établissements scolaires une multiplication des moyens de transport public permettant une réelle distanciation physique entre chacun et chacune. Pour illustrer certaines de ces mesures qu'on considère étant nécessaires, je vais tout d'abord laisser la parole à Caroline Avril de la Fédération Sud Santé Sociaux qui est actuellement connectée en visio. Et ensuite, ça sera, la parole sera donnée à Aurélien Boudon qui est présent physiquement pour la Fédération Sud Éducation. Euh, donc, euh, notre réalité quotidienne, elle est bien différente de ce que proclame euh, la propagande du gouvernement, euh, le gouvernement qui nous utilise pour imposer sa stratégie du choc néolibéral. La réalité dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les établissements sociaux, médico-sociaux ou encore au domicile des malades, c'est tout simplement la même que celle que nous subissons depuis des années, mais en vraiment pire. C'est pourtant pas faute d'avoir alerté, quitte à se faire gazer et nasser euh, dans les manifs. Euh, notre quotidien aujourd'hui, c'est l'aggravation de notre quotidien d'avant la crise, encore plus de rappels à domicile et de jours de repos supprimés, encore plus de pression hiérarchique, de chantage, de menaces, encore plus de dépassements d'horaires, encore plus de sous-effectifs, de manque de lits. encore plus de recherche de rentabilité, encore plus de déshumanisation, plus d'équipements dangereux, inadaptés, insuffisants, de mauvaise qualité, et puis, c'est des soignants malades du COVID euh, qui sont obligés de continuer à soigner au risque de contaminer les patients et les collègues et dont la maladie professionnelle ne sera même pas reconnue. C'est celle-là la réalité dans les hôpitaux et pas celle que Véran a annonée et avec sa colère en TOC à l'Assemblée nationale. Véran qui méprise les hospitaliers mobilisés dans cette crise et qui oublie aussi les salariés du social, du médico-social et les professionnels des soins à domicile qui sont tout autant impliqués et mis en danger. Macron qui ment lorsqu'il affirme que la population bénéficie d'un niveau de soins de qualité. Non, les conditions de soins des patients, Covid ou pas, ne sont pas adaptées ni efficientes et c'est encore pire qu'avant. Les retards de diagnostic, les prises en charge dégradées, euh, les, euh, la catastrophe des conditions de travail entraînent des conséquences lourdes, des séquelles graves pour les patients, voire des décès anticipés. Et oui, la situation sanitaire nous impose déjà de faire des choix entre les patients qui auront ou pas droit à un lit de réa et entre ceux qui resteront ou pas hospitalisés. Les réa débordent alors qu'elles ont déjà poussé les murs et les services conventionnels sont pleins. Et seuls les patients les plus malades, les moins stables, sont gardés. Castex ment quand il dit nous protéger en appelant les malades à renoncer à venir se faire soigner à l'hôpital. Lui qui, depuis avril, a continué à fermer des lits d'hôpitaux et même des lits de réa et à saboter la psychiatrie, pourtant indispensable face aux conséquences de la crise sanitaire et du confinement sur la santé mentale de la population. Il ment quand ils prétexte des années pour recruter des infirmières formées alors qu'il y en a plein des infirmières. C'est juste qu'elles ont démissionné. Elles sont parties en libéral, même à l'étranger, ou en reconversion professionnelle parce qu'elles sont écœurées et leur cynisme gouvernemental les empêche de revenir. Ça fait des années que l'hôpital est privé de moyens et plus particulièrement depuis que Castex a mis en place la T2A, l'industrialisation et la marchandisation. Et c'est cette pensée unique libérale qui nous a menés droit dans le mur pour cette crise et c'est cette pensée unique libérale que le gouvernement amplifie sciemment. Leur plan d'urgence pour l'hôpital amplifie le problème et pas la solution. Et c'est idem pour le cynique Ségur et son aumône salariale qui nous fait remonter le salaire infirmier de la 26e à la 24e place des pays de l'OCDE et en contrepartie d'une destruction de nos droits sociaux et même des hospitaliers qui sont carrément exclus parce qu'ils exercent dans les secteurs sociaux ou médico-sociaux. Donc, le Ségur, c'est plus d'individualisation, plus de compétition, plus de rentabilité, de casse sociale, de maltraitance et moins d'humains. Alors, à la Fédération Sud Santé Sociaux, notre combat quotidien, en fait, c'est tout simplement celui de la dignité. La dignité pour les moyens de prendre en charge, pour des salaires décents, pour le respect de nos missions et aussi de nos vies. Voilà, fini pour moi. La parole est à Aurélien Goudon pour la fédération euh, pardon, <rire> sur l'éducation. l'éducation, merci. Pardon. Euh, dans l'éducation, justement, ce qui marque, nous, c'est le manque total d'anticipation euh, par rapport à la situation. Euh, ce manque d'anticipation, on a eu une première illustration euh, dès le début d'année avec la situation de l'enseignement supérieur. L Enseignement supérieur qui fait sa rentrée dans des conditions... Euh, quasiment normal, avec finalement uniquement le port du masque qui est imposé, mais aucune mesure de distanciation ou autre. Et puis qui finalement va basculer avec des jauges, de l'enseignement hybride, du distanciel, obligeant à tout réorganiser pour seulement à peine deux semaines avant que la fermeture totale soit décidée. Donc c'est un sentiment d'improvisation qu'on retrouve dans l'éducation nationale. C'est euh, un sentiment euh, finalement de, de déni euh, face à l'épidémie de, de la part du gouvernement, face à la gravité euh, de cette épidémie, puisque euh, à la rentrée, aucune mesure importante euh, n'était en place, ni dans, dans l'enseignement supérieur, ni dans l'enseignement euh, scolaire. Et euh, par exemple, la, la dernière illustration euh, de ça, c'est qu'on nous annonce là euh, l'accès prioritaire, au même titre que d'autres euh, professions, des enseignants à un certain nombre de, de sites de dépistage euh, covid on est mi-novembre, c'est-à-dire qu'on a deux mois et demi déjà là de retard sur, euh, sur la rentrée scolaire pour prendre euh, des mesures qui euh, sembleraient euh, relever du, du bon sens, qui est si cher euh, pourtant euh, à Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Nous, autre euh, preuve euh, de finalement, ce, ce déni, c'est un peu la, la gestion des cas contacts, euh, où on a finalement des procédures qui vont concerner euh, l'ensemble des employeurs euh, privé comme public, on a des grandes règles, on nous dit, c'est pas l'employeur qui définit les cas contacts, c'est pas le chef de service, c'est l'ARS, mais pas dans l'éducation nationale, puisque l'éducation nationale, finalement, c'est pas tout à fait pareil, et là, ça va être l'employeur qui va finalement gérer directement avec les services de l'ARS, et on a une forme de présomption de pas de cas contacts dans les établissements scolaires, c'est-à-dire que sous prétexte que euh, le protocole sanitaire euh, serait euh, finalement euh, suffisant à garantir euh, l'absence de contamination. Euh, il n'y aurait jamais de cas contacts quand bien même euh, il y a des, des cas positifs avérés de personnel ou d'élèves euh, dans les établissements. Et donc, euh, l'ARS qui n'est euh, pas, euh, pas sur place euh, échange avec, le, le, par exemple, le chef d'établissement, le PLE, dans les collèges et lycées, qui lui dit écoutez, j'ai euh, euh, un personnel qui a vu telle et telle personne, un élève qui était dans telle classe. Et systématiquement, la réponse, c'est ces gens-là n'ont pas, euh, ces personnes-là n'ont pas de cas contacts euh, continuer donc comme euh, comme s'il n'en rien n'était. Et on attend finalement qu'il soit trop tard et qu'il y ait une classe où on va avoir plus de, de 3 cas. mais donc, ensuite c'est euh, un, forcément une contamination en, en chaîne avec les délais d'incubation euh, que l'on connaît pour cette maladie euh, pour réagir. La deuxième euh, la deuxième chose, c'est qu'on a l'impression que euh, le gouvernement il va privilégier les annonces aux actes, et que euh, ce qui compte, c'est d'avoir des, des beaux effets d'annonce, mais qu'on ne se soucie pas du tout euh, de leur application concrète euh, sur le terrain. Et nous, ce qu'on voit, euh, entre euh, c'est euh, un fossé entre euh, ce qui est annoncé et ce qui se passe concrètement, et puis surtout, c'est en fait une absence totale de soucis dans la rédaction des, des protocoles, euh, du fait qu'ils soient applicables, c'est-à-dire qu'on va nous expliquer qu'il faut... Euh, qui est des politiques de sensibilisation euh, des élèves aux gestes barrières, au port du masque, qui soient mises en place et qui soient assumées par la médecine scolaire, notamment par les infirmiers scolaires, alors que dans l'éducation nationale, euh, personne au gouvernement et au ministère de l'Éducation n'ignore euh, qu'on a, euh, alors pour les personnels, 86 médecins pour un million de, de personnel, euh, mais les élèves ne sont pas beaucoup mieux lotis avec... Euh, Selon les, les académies, un, un médecin pour 10 000 élèves, un médecin pour 12 000 élèves sur l'académie de, de Créteil. Pour les infirmiers infirmières scolaires, c'est souvent plus d'un millier d'élèves sur différents sites, écoles, collèges, lycées qu'ils ont, qu ont à leur charge. Donc voilà, des choses très éloignées de ce qui est possible de mettre en place également sur les le fait de rester dans la même salle, ça pose des, des difficultés dans, dans un certain nombre de collèges parce que euh, rien n'est prévu pour assurer la surveillance. Euh, donc les élèves restent dans la salle. Par contre, l'enseignant euh, qui lui à d'autres classes en collège ou en lycée va devoir euh, quitter euh, quitter la salle. Et dans certains collèges, on, on a des, des difficultés importantes euh, avec des risques euh, y compris d'incidents graves parfois, puisque euh, on a un protocole renforcé, mais il n'y a pas de moyens renforcés. Donc euh, les moyens de vie scolaire, euh, ils restent constants. Les moyens d'agents des collectivités territoriales, euh, ils doivent euh, désinfecter plus mais il n'y a aucun recrutement supplémentaire pour permettre la désinfection des zones de contact, pour permettre d'étaler les services de demi-pension, etc. Et finalement, ne serait-ce que pour imposer qu'il y ait un minimum de distanciation qui soit respecté avec la mise en place dans certains lycées, sous certaines conditions, de demi-groupe, il a fallu qu'il y ait une mobilisation des personnels, donc c'est-à-dire qu'il a fallu des grèves, des droits de retrait, et que ce soit encore les collègues qui se mobilisent, qui perdent des jours de salaire pour finalement gagner ce qui devrait être garanti par notre employeur, à savoir la sécurité des personnels et des élèves. Merci. Euh, alors... On a parlé des, des mesures immédiates en, en matière euh, sanitaire, et on a vu euh, là ce qu'on qu dit euh, les camarades de Sud Santé, euh, Sociaux et de Sud euh, Pour nous, l'autre volet important, c'est aussi euh, lutter euh, contre la crise économique et sociale, qui est une réalité, avec un, un certain nombre de revendications qu'on a et qui pourraient euh, s'appliquer assez immédiatement. Euh, D'abord, il y a lutter contre la précarité. Hein. On a vu euh, le rapport qui est sorti euh, sur nombre de, de personnes pauvres en France euh, là récemment. Euh, pour nous, augmenter les, min les minima sociaux, euh, ça devient une urgence euh, clairement. Euh, le droit à l'accès au logement pour tous et toutes, euh, c'est quelque chose euh, euh, qui a été, euh, j'allais dire méprisé par l'ensemble des gouvernements. Et là, il faut vraiment s'attaquer à des mesures euh, concrètes euh, sur, ces, sur cette question-là, sur le logement. Euh, les étudiants les étudiantes euh, sont toujours dans une précarité euh, inquiétante, en plus, euh, je dirais, d'absence de, de perspectives et d'avenir euh, qui pèsent sur leurs épaules. Euh, pour nous, ça veut dire avoir un accès au RSA dès, dès 18 ans, augmenter le nombre de boursiers et, euh, et les montants des bourses, de euh, aussi revoir le montant des, des appels. Donc il y a des mesures d'urgence pour faire en sorte que l'impact de cette crise sanitaire et économique soit un peu moindre pour l'ensemble de la population. Il y a évidemment la question du chômage qui est centrale. Nous, on demande depuis le départ l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage. Certes, il y a eu des reports, etc., mais ça reste insuffisant. Pour nous, c'est vraiment une abrogation parce que cette réforme elle a quand même minoré les montants d'indemnisation et durci les conditions de versement des indemnités. Donc, euh, il faut qu'il y ait une prise en charge totale euh, à 100 du chômage. Hein, la, la question du chômage partiel, euh, c'est une avancée, mais ça ne suffit pas. Euh, pour nous aussi, il va falloir vraiment s'attaquer à la question des licenciements. On a vu un certain nombre de grandes entreprises qui ont profité d'un effet domaine hein, pour, avec cette crise sanitaire pour lancer des plans de licenciements assez massifs. Euh, il est clair que euh, tout ceci euh, est en lien avec euh, ce qu'on exige ou pas euh, de ces grandes entreprises, euh, tandis qu'on leur verse euh, par les plans d'urgence du gouvernement euh, des milliards. Euh, sans demander une quelconque euh, condition quant à euh, l'effectivité de, de ce qui sera fait de cet argent-là, euh, sans euh, aussi se demander euh, quelles euh, quelle conditions euh, sociales, euh, écologiques euh, vont être appliquées ensuite dans ces grandes entreprises. Euh, pour nous, euh, il est essentiel, et, et ça c'est peut-être quelque chose euh, qui ne vient pas souvent actuellement dans le débat, euh, pour pouvoir en fait, euh, avoir ces, ces mesures immédiates et urgentes, il va falloir vraiment euh, remettre euh, la fiscalité à plat. Euh, on sait qu'elle est de plus en plus injuste, on sait qu'elle pèse euh, plus sur les particuliers que sur les grandes entreprises. Il y a un, il y a un déséquilibre total. On voit, on voit que le ruissellement annoncé par Macron n'existe pas. Euh, il faut remettre euh, l'ISF. Il faut taxer les revenus immobiliers et du capital. Il faut euh, examiner euh, s'il ne faut pas mettre en, en œuvre des euh, impôts spécifiques, euh, notamment sur les profits euh, des grandes entreprises euh, qui profitent largement, euh, finalement, y compris euh, pendant cette crise, euh, de la situation. Euh, je vais donner la parole maintenant à Alexandre Campagne. De Sud-Amazon, qui va nous dire justement quelle est la réalité dans son entreprise, avant de passer la parole à Yann Lemerreur de Sud-PTT, qui va nous parler de la situation à la poste. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Campagne Alexandre, déléguée syndicale de Sud-Solidaire, sur le site Amazon de louvre dans le 59. Notre combat face au grand gérant américains lors de la première vague de cette crise sanitaire. À quand même porter ses fruits. En effet, à ce jour, pas mal de choses sont mises en place afin d'éviter la provocation du virus et ainsi sécuriser la santé des salariés. Ces mesures peuvent même parfois être dans l'exagération totale. Par exemple, chez nous, ce n'est pas un mètre qu'on nous demande, mais deux mètres sous peine de sanctions disciplinaires. En cette période de fin d'année où l'activité atteint son sommet celle-ci est redoublée par la nouvelle vague qui a contraint les petits commerces à ainsi que les grandes surfaces, soit à fermer, soit à ne vendre que de l'essentiel. Afin d'honorer les commandes, Amazon intègre en masse et soit au détriment de la santé psychologique et physique des salariés. Psychologique, car il est devenu quasiment impossible de respecter les distances sociales. Il est devenu compliqué de pouvoir prendre leur pause dans de bonnes conditions. En effet, les espaces mis à disposition avec les règles sanitaires sont devenus trop petits. On demande alors aux salariés de prendre les pauses dans leur voiture, après avoir perdu 15 minutes de leur temps de pause sur 30 minutes à devoir chercher une place pour enfin souffler dignement. Ceux-ci sont des exemples parmi tant d'autres. L'atmosphère est devenue pesante pour la plupart d'entre eux. En plus de respecter ce qu'ils appellent ici la « safety » et la « sécurité », ils sont dans l'obligation de respecter les règles COVID, sous peine de sanctions disciplinaires. Une pression constante pèse sur leurs épaules, pression du management, afin d'honorer les chiffres attendus et les pressions de la direction de travailler tout en assurant la sécurité face au COVID, sous peine de perdre leur emploi. Ils ne comprennent pas pourquoi les commerces sont amenés à fermer alors qu'ici, on est un petit peu plus de 5000 salariés. Face à cette situation, nous avons demandé l'ouverture d'une négociation avec un certain nombre de revendications. En outre, les avantages qui avaient été accordés lors du premier confinement, les deux euros en plus travaillés, une prime exceptionnelle, le maintien de salaire pour les personnes ne pouvant pas venir travailler, dites à risque, après avoir été reçue par la direction, cette dernière ne souhaite pas négocier sur les revendications salariales. D'après elle, l'investissement demandé à aujourd'hui n'est pas le même qu'en mars. Une nouvelle en continuité de la première a lieu cet après-midi. Si la direction maintient ses positions, nous appellerons au débrayage sur l'ensemble du site afin de faire entendre la voix des salariés. N'oublions pas qu'Amazon adore se faire passer pour la victime depuis la fermeture des sites français en avril. N'oublions pas qu'ils n'ont jamais réellement fermé. Ils sont passés par les sites Amazon Transport, une filière, ou autres sites du monde afin d'honorer les commandes, ce qui a engrangé plus de 24 milliards d'euros durant cette première crise sanitaire. Combien vont-ils encore engranger durant cette nouvelle vague Une chose est sûre, c'est que nous ne lâcherons pas et nous ferons en sorte, avec l'aide de tout le monde, que le, travailleur, que le travail des travailleurs soit reconnu. Donc, il y le pour euh, Sud PTT. Euh, salut à toutes et tous. Euh, euh, Bon, alors la poste, tout le monde s'en souvient, au moment du premier confinement, ça avait été un peu particulier puisqu'il y a eu un service dégradé, des, en fait des milliers de bureaux qui ont fermé voilà, partout en France, la poste qui n'ouvrait que quelques jours et la distribution du courrier qui s'est faite sur dans l'ordre 3, 4 et 5 jours voilà, dans la période, disons, du début de la crise sanitaire. Euh, après ça, euh, il y a eu beaucoup de coms de la part de la boîte euh, sur euh, « oui, nous avons perdu des 1,2 milliard euh, de chiffre d'affaires euh, au courrier euh, ». Et donc, c'est le drame, ce qui laissait quand même penser que peut-être on aurait des annonces euh, voilà, sur un PSE, ce qui ne s'est jamais fait. Hein, en tout cas, c'était les craintes euh, dans le milieu syndical, hein, puisque ça ne s'est jamais fait jusque-là. Hein, la Poste a supprimé 22 000 emplois en cinq ans, mais elle l'a fait, j'allais dire, à la papa, c'est-à-dire en, en tenant compte des départs dits naturels. Donc, on avait cette crainte-là. Or, et eh ben là, le nouveau confinement fonctionne tout autrement, quoi. La nouvelle phase de la crise, finalement, voilà, arrange beaucoup la poste puisque nous sommes dans des, voilà, il y a des, des records, voilà, absolus de, de de trafic colis. En gros, aujourd'hui, on a entre 85 et 90 de trafic habituel sur la lettre. Et 130% là, en ce moment sur le colis, Donc, ce qui fait quand même une augmentation conséquente des volumes. Et puis surtout, la Poste prévoit dans le courant du mois de décembre environ 4 millions à des pics, comme on appelle ça, à 4 millions de plis jouants. Donc là, face à ça, en fait, on a plein de services qui sont engorgés, c'est-à-dire qui sont voilà, qui, avec un personnel insuffisant, en particulier en province hein, et dans les zones rurales, qu'on pas de secteur dédié pour la distribution colis. Donc là, on a un tas de photos de bureaux où ça déborde. En fait, on peut pas respecter les normes de sécurité, on peut pas voilà. Enfin bon, en gros, les mesures sanitaires, c'est quand même largement pour les décors, en sachant quand même et parce qu'on continue à le dire que là, aujourd'hui, les postiers postières, ils travaillent plus hein, euh, que d'habitude. Et euh, on est quand même à la fois victime et vecteur, et sans, éventuellement, euh, quand même, du Covid. Donc, euh, c'est 9000. Là, la Poste, face à ça, a annoncé 9000 embauches de saisonniers. Euh, 9000 embauches, pour donner un ordre idée, Bon bah ça fait euh, à peine un sixième, un septième de l'effectif théorique euh, qui est au courrier colis. Euh, donc, c'est quand même largement insuffisant par rapport à 30% d'augmentation des volumes. Et puis, euh, ce n'est même pas une personne par entité euh, dans le groupe. Donc, on ne sait pas trop exactement à quoi ça correspond. On sait qu'ils vont évidemment renforcer les équipes hein, dans les plateformes dédiées aux colis, dans quelques points en, euh, là pour la distribution, mais bon dans l'ensemble, en tout cas, ça va être très léger. Et surtout, on a une crainte, et je dis en conclusion, parce qu'on pourrait discuter longtemps de tout ça, euh, c'est que la poste est en auto-assurance sur le chômage, c'est-à-dire qu'elle ne paye pas de cotisation à l'assurance chômage en règle générale pour les contractuels de droit privé ce qui correspond quand même à plus de 120 000 personnes hein. euh, et puis donc elle est censée assurer euh, leurs indemnités chômage or il se trouve que, bon déjà ce service ne fonctionnait pas euh, beaucoup et très bien jusque là, mais là avec la première vague et la l'arrêt de, plein, plein de, de, de, de quasiment la totalité hein, en juin des, euh, des contrats précaires, on a plein de gens qui se retrouvent au chômage et pas indemnisés. Donc, on a des centaines de cas de situations abominables qui nous remontent, de gens qui n'ont pas été indemnisés depuis des mois, qui sont obligés, en gros, qui pensent au suicide, qui, enfin, des, des, une situation vraiment horrible. Et là, avec cet afflux de nouveaux euh, contrats précaires qui arrivent, sur le, bah, là, qui arrivent sur le marché, on va dire, hein, on sait que ce qui risque de se passer, c'est qu'à terme, euh, ces collègues-là, eh bien, se retrouvent au chômage et avec des grosses difficultés pour se faire indemniser parce que c'est la poste qui est censée le faire. Je dit dis quand même à la fin, parce que ce truc-là, on n'en parle pas souvent, euh, mais c'est quand même un vrai drame social pour beaucoup de gens. Donc je m'arrête là, j'ai déjà fait suffisamment long. Merci. Euh, donc euh, on, on voit bien la, la difficulté euh, et la réalité de ce qui se passe hein, dans, ces, dans ces entreprises c'est des contraintes supplémentaires sur les salariés avec une dégradation de leurs conditions de travail. On voit bien que ce qui a été mis en place aussi depuis des années en termes de précarité et de droit du travail a des conséquences bien réelles aussi, alors que les entreprises continuent à engranger les bénéfices. Pour nous, en fait, les choix à faire, que ce soit dans les services publics ou dans les entreprises, c'est par les travailleurs et les travailleuses qu'ils doivent se faire. C'est eux qui doivent pouvoir décider de leur protocole interne sur la situation sanitaire. C'est eux qui doivent pouvoir déterminer les moyens nécessaires pour pouvoir appliquer ces protocoles. Pour nous, en fait, la continuité de l'activité professionnelle a été décidée et parfois à quel prix. Euh, mais pour nous, euh, clairement, l'activité syndicale doit du coup aussi être à, à, à 100% euh, euh, avec, euh, présente dans cette situation, puisque euh, les droits de retrait euh, vont devoir continuer. Euh, pour nous, il est inacceptable, par exemple, que des visites de CHSCT soient annulées euh, sur des sites. Euh, pour nous, il faut qu'il y ait des vraies décisions qui, soient, qui doivent pouvoir être prises dans les cadres des instances représentatives. Euh, et évidemment, les rassemblements, les mobilisations euh, sont déjà nécessaires et ont déjà eu lieu, par exemple, dans l'éducation nationale, mais elles ne doivent pas être empêchées par ce pouvoir, euh, parce que clairement, euh, les droits des travailleurs et des travailleuses, leur santé euh, ne peuvent être sacrifiés pour l'économie. Alors, on rappelle aussi que dans, dans cette situation, il y a des responsabilités. Et je laisse la parole à, à Gaëlle Martinez pour nous en parler. Dans cette situation dramatique qu'on connaît aujourd'hui, c'est bien le capitalisme et les gouvernements successifs qui en sont responsables. Alors, les mesures qu'on prend aujourd'hui, que le gouvernement prend aujourd'hui, elles sont, bien entendu, une, une conséquence des politiques qui ont été menées par le passé, Notamment, euh, dans, dans les, notamment sur les, les réductions réduction drastiques euh, dans les services publics, dans la fonction publique, notamment dans la santé. Alors, Caroline Avril en parlait tout à l'heure, hein, euh, on voit bien aujourd'hui euh, le manque de lits de réanimation, le manque de moyens euh, en, tant humains que, que matériels dans tout le secteur euh, de la santé et plus généralement dans l'ensemble des services publics. On a sacrifié euh, pendant des années la fonction publique et les services publics au nom de la rentabilité et de l'austérité budgétaire. Et on voit aujourd'hui à quelle situation cela nous mène euh, et que ces politiques de court terme, elles tuent, euh, elles tuent sur, le, sur le moyen terme. Euh, on voit aussi aujourd'hui que euh, le gouvernement euh, ne tire aucune conséquence hein, de la crise que nous connaissons. Et dans le dernier projet de loi de finances, on voit que la fonction publique euh, ne, ne, change pas, enfin, il ne change pas de... de de, de position par rapport à ça et qu'il y a encore des restrictions qui sont prévues, alors que c'est bien l'inverse qu'il faudrait faire aujourd'hui, euh, qu'il y a une véritable nécessité d'inverser la tendance, euh, notamment pour pouvoir sortir de cette crise sanitaire, euh, mais également parce que dans la crise que l'on connaît, euh, dans l'accentuation de la pauvreté dans notre pays, on sait que la fonction publique et les services publics sont aussi là pour assurer la réduction des inégalités. Et c'est réellement un changement qu'il faudrait qu'on obtienne de ce côté-là. Alors, avant d'en arriver à la conclusion, il faut qu'on essaye d'avoir aussi une vision de moyen terme. C'est ce qu'on essaye de développer à l'Union syndicale solidaire. Aujourd'hui, on nous propose des solutions qui sont à peu près les mêmes que celles qui nous ont emmenés dans le mur, comme ça a pu être dit auparavant. Alors, on sait que la crise économique et que la crise sociale et que la crise écologique vont continuer à s'aggraver. Et on doit prendre aujourd'hui nos responsabilités collectivement dans le mouvement syndical et le mouvement social pour obliger ce gouvernement à appliquer d'autres choses que ce qu'il est en train de faire. C'est euh, par exemple ce qu'on a travaillé dans le cadre du collectif euh, Urgence sociale écologique, connu aussi pour sa pétition Plus jamais ça, avec un plan de 32 mesures qui est sorti au mois de mai et que Solidaire soutient dans son intégralité avec, par exemple, une mesure qui nous semble primordiale aujourd'hui, c'est la question des 32 heures, c'est la possibilité de réduire le temps de travail pour donner du travail à tout le monde, partager le travail, mais aussi prendre une mesure qui serait bonne au niveau écologique. C'est, au final, une obligation qu'a le mouvement syndical aujourd'hui d'imposer une transition sociale et écologique pour pouvoir avoir à la fois une production et une consommation basé sur l'utilité sociale et non plus sur le gâchis, comme c'est le cas encore actuellement. Je vais laisser la parole à Muriel Guiber pour la conclusion générale de cette conférence. Euh, pour terminer, en fait, euh, on veut parler des, des mobilisations en cours parce que finalement, on voit bien que euh, il va falloir à nouveau euh, aller sur euh, la construction de rapports de force pour que ce gouvernement en fait, euh, change de braquet euh, et pour qu'on puisse euh, essayer d'aller vers un, un monde dire, plus juste et, en, et plus solidaire. Euh, on voit aussi euh, dans les choix qui sont faits euh, par rapport à, à la santé et l'économie, mais aussi par rapport au sacrifice des activités sociales et culturelles, qu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas neutre, tout ceci constitue en fait des, des, des véritables choix de société. Et le choix de ce gouvernement, c'est aussi de faire un choix vers le tout sécuritaire. Et c'est pour ça que nous serons devant l'Assemblée nationale demain à 16h, avec les syndicats de journalistes et notamment le, le SNJ, pour, pour dire non à cette loi de sécurité globale, qui vise en fait à, à protéger les exactions policières, puisque en fait, on voit bien que quand dans une démocratie, on commence à, à sacrifier l'image, c'est quelque part la transparence démocratique aussi qui est en jeu. Il y aura d'autres mobilisations en cours. Le 25 novembre, c'est la journée de lutte internationale contre les violences sexistes et sexuelles. Pour nous, il est vraiment primordial, euh, sur ce sujet-là, de continuer nos mobilisations. Elles étaient euh, énormes euh, le 8 mars, euh, juste avant le premier confinement. Elles étaient énormes l'année dernière. Euh, cette année, dans un contexte de confinement, euh, bien sûr qu'il y aura des, euh, des actions sur les, les réseaux sociaux avec nous toutes le, le 21 novembre. Mais on tenait aussi à, à appeler à des rassemblements le 25 novembre pour dire à quel point euh, ces, ces violences-là ne sont plus acceptables dans notre société. Et les femmes se révoltent, et l'ensemble de la société euh, va arriver à, à éradiquer cette violence-là. Mais pour ça, il faut encore que ce gouvernement aille beaucoup plus loin que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Euh, le 5 décembre, c'est une journée euh, contre, euh, contre le chômage, et on voit à quel point en fait, cette question-là devient euh, cruciale. Euh, donc, cette journée... Euh, sera l'occasion aussi de porter nos revendications sur la question des prises en charge justement et de ce qui a été notamment dit par Yann Le c'est-à-dire on voit que c'est la désespérance et la précarité qui s'imposent. Donc il faut vraiment des réformes de l'assurance chômage mais pas dans le sens qui ont été portées par ce gouvernement. Et pour conclure aussi, la mobilisation des sans-papiers avec la marge des solidarités a été très importante elle va continuer, euh, les ressources et le dynamisme sont toujours là. Donc, nos luttes continuent, elles ne seront pas confinées et euh, nous porterons ces questions euh, de toute manière le plus loin possible. Euh, on pense que euh, malgré euh, la situation sanitaire compliquée, euh, les mobilisations euh, vont, euh, vont se propager, vont perdurer, euh, parce que clairement, c'est des choix de société, des choix d'un autre monde euh, qu'il nous faut faire maintenant.